גוט מורגן על הידי נת יסחה אושרד ולאלוי נשמע תבור מרדכי בן יצרק בפני דוד בן פורטונא מזל פריטנאי דברו בתסר סיוסתו וסיידים חשי נת יודו דמי שעקו תקטל כתובות פרק יוד ימל משנבה והעורר על שדה והוא חתום עליה בעד אדמון אומר יכולו שהיא אומר השנין הוא החלי הראשון קשה אמנו והחכמים אומרים איבד את זכותו אחר את זכותו on est toujours dans les décrets de Schnee de... Zerot. Il y avait deux juges, je vous rappelle, depuis le premier Michel du chapitre, deux juges qu'il y avait à Yerushalayim, Admon et Hanan. On a commencé avec deux décrets, que, deux à la deux lois que Hanan avait instaurées. Et maintenant, on, a les sept, euh, sept, on est dans les sept de Admon, qui a aussi instauré sept à euh, la Du coup, certaines ont été retenues, certaines n'ont pas été retenues. En l'occurrence, l'autre n'a pas été retenu. D'abord, c'est quoi le cas Celui qui réclame sur un champ. Mais il a signé qu'il qu est témoin sur une transaction. Sur ça, on a Admon Omer. Admon va nous dire, il peut prétendre. que Ça ne veut rien dire, le fait que j'ai signé, parce qu'en réalité, le deuxième, il est plus souple. Il est plus facile pour moi, et le premier il était bien plus dur. Et tandis que Mibed il a perdu son droit. De quoi on parle C'est pas très compliqué. Bon, vous savez qu'à l'époque, on a déjà évoqué ça longuement dans Brabavatra, Père essentiellement, il y a très longtemps déjà, qu'il n'y avait pas de cadastre, il n'y avait pas de tableau. Ouais, pour les Israéliens, les cadastres pour le français, on, en, on, en, on, en, on en enregistrait les, les champs à qui les biens immobiliers à qui ils appartenaient. Il n'y avait pas de registre pareil. Initialement, comment c'était euh, Comment il fallait se comporter, comment on, comment on pouvait trancher, on avait une règle. Lorsque je te vends un champ, ou une maison, ou peu importe, pendant trois ans, tu fais très attention au, à garder l'acte de vente. D'accord de vente. Tu fais très attention, que, parce que si jamais je viens et je réclame, que je dis hey, « tu m'as volé le champ, ça fait un an et demi que tu me menaces de, de mort ou truc, que j'ai peur d'ouvrir ma bouche », ça que tu, mais en réalité, le, le champ, il m'appartient, prends le moi Et vous prétendez, non, tu me l'as vendu, alors on va aller au Bet-Din et je vais vous dire, bah, amène-moi le ch'tard, amène-moi ton contrat que je te l'ai vendu, puisque c'est moi qui l'ai vendu. Prouve que c'est à toi. Après trois ans, alors Chachamim m'ont dit, écoute, on ne peut pas rester, garder éternellement des, des ch'tarrotes, les, les souris, elles ne vont pas venir les, les ronger, pas, on ne peut pas garder des, des, des combien, on peut garder des terrains j'ai des armoires à la maison où je stocke tous les, tous les documents, et dès qu'il y avait passé un certain temps, ça, il n'y a plus d'intérêt, on les jette. Donc après trois ans, on a fixé comme ça, pendant trois ans, « Shalosh ça prend trois ans, pour rester instauré dans un, installé dans un terrain, pour un pour bon, bien immobilier, pour prouver que c'est le vôtre. Après trois ans, ça y est, c'est plus. Après trois ans, vous avez plus, on ne peut plus prétendre que c'est à vous, d'accord Vous avez compris le principe Maintenant, ça fait un an et demi, Maintenant, on va prendre qu'on est en Tafchin Péalef. J'habitais dans une maison depuis maintenant 20 ans. Tavshin Pébet, il y a Réouven, qui s'est installé dans ma maison. Et moi j'ai rien dit. Tavshin Péguimel, Réouven vous vend la maison. Et maintenant, je viens et je dis, écoute, mon cher mon cher auditeur, cette maison c'était la mienne en réalité. Réhouven, c'était un gros malabar, j'avais peur de lui qui me casse la figure, il m'a menacé qu'il s'installe dans ma maison, tu peux m'écraser devant lui. Je m'écrase devant lui, j'ai plus le droit de parler. Je n'osais pas broncher parce que j'avais très peur de lui. Mais en réalité, ce, cette maison-là, elle m'appartient à moi. Donc maintenant, s'il te plaît, je t'en prie, reprends ta valise, sors dehors et rends-moi de ma maison. Et vous vous dites, ah, j'ai acheté le champ de Réhouven. Alors on va vous dire, ben, vous savez quoi il Va chercher aussi que il et acheter le terrain de moi. Et donc, vous allez avoir, euh, voir Rouven. Et si Rouven, il vous sort l'acte de vente, que effectivement, en tafine PLF, vous avez vendu le terrain, vous allez gagner. Si vous ne prouvez pas, je reprends la maison. Ça reste la mienne. Et Rouven, il peut venir aboyer jusqu'à demain, ça ne servira à rien. Parce qu'il faut prouver que ça a été acquis. D'accord Ça c'est en général. Maintenant, ce qui se passe, on n'est pas dans le cas où vous ne pouvez pas partir voir Rouven, vous avez autre chose. Vous me dites, mais je en pas, qu'est-ce que tu me racontes que, que le terrain il a vendu. Quand voyez l'a vendu, il fallait faire signe deux témoins. Un de deux témoins, c'était moi. Moi, le vendeur, le pseudo-vendeur ou volé de Réhouven, je signe sur un acte de vente que Réhouven vous a vendu le terrain. Pourquoi j'ai signé? Quand je signe, je reconnais intrinsèquement que le terrain appartient, que la maison elle appartient à Réhouven et qu'il vous la vend. Sinon, c'est quoi ce témoignage? C'est tout, je suis grillé. J'ai signé que le terrain. Alors ça, c'est la vie de Chachamim effectivement. Ils vont dire, ibeded, ibeded et Il a perdu son droit. Si tu as, tu vas témoigner que, que, le, témoin, que le terrain, Ruvain l'a vendu à toi, l'auditeur. Et eh ben, si j'ai signé sur un papier pareil, ça signifie que le terrain il a passé à Ruvain et qu'il vous le vend. C'est pourquoi je témoigne. C'est d'accord, intrinsèquement, je témoigne en le temps qui vous appartient. Admon, demande lui, il a une remarque sur ça. Il dit non. J'ai quand même la possibilité de prétendre qu'en réalité, j'ai jamais reconnu pas. Ma signature n'est pas une reconnaissance. Qu'en réalité, le terrain, il appartenait à Réouven, le gros bras. c'est pas vrai du tout. Mais vous savez pourquoi j'ai accepté de signer Parce qu'en fait, moi, Réhouven, j'avais très peur de lui. J'avais peur que si j'ouvre la bouche, il me casse la figure. Oui, ça va faire des problèmes de, de ce que vous voulez. J'attendais en fait qu'il y ait un bon pigeon, pigeon vous en l'occurrence. Vous êtes parti le le terrain. Et maintenant, avec toute votre délicatesse, je vais vous dire gentiment Allez, rends moi le terrain. A un richon noir. Le deuxième, il est beaucoup plus noir, il est beaucoup plus hénine, il est gentil, il est doux. L'autre, c'est une brute, il est plus dur que lui. Donc c'est pour ça qu'on j'ai été le terrain. J'avais pas, je voulais pas, j'avais du mal à affronter, me confronter ou me battre avec réouven j'attendais qu'il y ait quelqu'un de gentil, de très poli, qui vienne, pour que gentiment, je le fasse sortir du terrain. C'est la vie d'Athmane, n'est pas à Maintenant, quoi qu'il arrive, « si Si j'ai fait de ce champ un signe pour une autre personne, « D'après tous les avis, j'ai perdu mon droit. De quoi on parle cette fois-ci On parle qu'en réalité, on est toujours dans l'histoire que Reuven vous a vendu le terrain. Moi, je suis pas signé sur, pas signé sur le, le contrat que vous avez entre vous. Mais il y a une autre histoire, un autre terrain mitoyen, de Shimon qu'il a vendu à Lévi. Aucun rapport avec vous deux. Mais pour qui vendent le terrain, hein il a écrit à Lévi. Bon, au nord, le terrain il est délimité par la barrière qui me sépare du champ. de... À l'est, c'est délimité par le barrière qui nous sépare du terrain de réouven Oh oh Réhouven, Réhouven, c'est pas moi. Et moi, je suis parti signer leur terrain, leur star là-bas. Pourquoi j'ai signé là-bas cette fois-ci j'ai signé là-bas, tout simplement. Le fait que j'ai signé, c'est une reconnaissance. C'est un témoignage intrinsèque que, que, que tout ce qui a écrit est juste. Parce que quand je signe sur un terrain, je dis, sur, un, sur, un, sur un contrat, je dis tout ce qui a écrit et est euh, validé. Je valide tout ce qui a écrit. Je témoigne en ce moment que le, le terrain, il voulait y appeler la Puisque j'ai signé que le terrain que Chimon vend à Lévis, il est délimité sur le côté est par le terrain de Réhouven, donc le terrain de, de à l'Est, il a à il et c'est plus le mien. J'ai reconnu là, explicitement, ou intrinsèquement, je sais pas, euh, implicitement, que, que le terrain, j'ai bien vendu le terrain à Réhouven, donc dans ce cas-là, je ne pourrais plus réclamer. Et je, même, ça, même Edmond, il est d'accord avec cette histoire, parce que cette fois-ci, je ne peux plus prétendre que j'attendais que le terrain, il se retrouve, il se retrouve dans les mains de queue et quelqu'un de plus docile pour l'affronter. C'est pas vrai du tout. J'ai... Le, entre le, le Shimon et Lévi, j'avais aucune raison de signer là-bas un contrat pareil où ils écrivent des choses qui sont pour moi des. ça contredit que je ne suis pas d'accord avec eux. Si j'ai signé, c'est que je suis d'accord. D'accord mm -hmm. C'est tout pour aujourd'hui, C'est une journée pleine Ça à tout ça